Parce que c'est très étonnant, c'est surprenant. Et Diallo, comment vas-tu Parce que j'ai pris ces petits exemples pour encore une fois démontrer par A plus B combien de fois. Si on ne se lève pas, on ne se prépare pas, on ne se bat pas, le pays est dans un chaos total. Et il faut le dire. Le passage, je remercie, moi je dis bien, je remercie, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. Je remercie le FNDC, qui est en train d'accélérer cette situation du 20 mars. Parce que je, je me dis que le FNDC, expérimenté en matière de manifestation, doit prendre le relais, parce que les forces sociales là ne savent pas, ils savent exactement, ils, les forces sociales mesurent exactement euh, quantifient ce qui se passe en Guinée. Oui, ils quantifient. Comment va-tu, dans Mais le problème, le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y tenir. Vous comprenez Parce qu'il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Je remercie les uns et les autres, ceux qui partagent mes vidéos, et ceux qui font les vidéos montage là, qui montent les vidéos, j'ai vu un qui a monté ma vidéo, qui a fait un montage de ma vidéo, il a bien dit, voilà pourquoi on vous dit que le gars là ne veut pas quitter le pouvoir. Salut, salut, comment vas-tu mon ami Aïe, c'est à bébé Yula, comment vas-tu Oui, le gars a pris ma vidéo, ce qu'il a mis en haut, m'a beaucoup intéressé. Il dit, voilà pourquoi, quand on vous dit que le gars-là ne peut pas quitter le pouvoir. écouter Benito. Vous comprenez Voilà ce qui s'est passé. Et ça a surpris tout le monde. Vous going? Oui. You Il va revenir. Oui, stop. Okay? OK Bois, tu mets là-bas. Bois, tu déposes tu, tu là-bas. Voilà arrête de me fatiguer, oui, arrête couche-toi donc le monsieur qui a pris le pouvoir c'est ce qu'elle disait Johnny Patienko un jour je me rappelle, le jour du coup d'état vous vous rappelez de cet activiste ivoirien qui vit en il vit en, en il vit je sais pas c'est en Norvège ou pas il avait parfaitement raison. Et Dieu, tu as pris le pouvoir là, tu es un économiste. Tout, parce qu'il a pris le discours du 5 septembre de Doumbouya pour le répondre. Toi, tu as pris le pouvoir, tu es un économiste. Tu as pris le pouvoir, tu es un ingénieur. Tu as pris le pouvoir, tu es un mathématicien. Tu as pris le pouvoir, tu es ça, ça, ça. Comment toi, tu vas régler Tu vas régler quel problème Tu n'es pas un intellectuel. Tu es un des français. Johnny avait parfaitement raison papa Il avait parfaitement raison. Voilà, aujourd'hui, surprise, j'avais l'île, cette dépêche m'a été envoyée par une dame qui travaille à la Banque centrale de la République de Guinée. La dame me fait des grandes confidences. La dame m'a tout expliqué. En Finlande, merci. Elle m'a tout expliqué. Fait comprendre que nous, nous sommes dans tout ça là. Nous sommes dans tout ça là. Mais vous, vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale Il dit quoi Il dit non. Il dit, dans les conditions normales, avec un excellent président, avec un technocrate, je vous le jure, Moussa Sissé, Moussa Sissé doit aller en prison. Le ministre de Budget doit aller en prison. Eric, comment vas-tu J'ai dit, à ah bon, le premier ministre Gomu doit aller en prison. Il dit, je vais vous expliquer, monsieur Benito. Il dit, moi je vous, je vous suis tous les jours. Ça fait plus d'un an, je vous suis. Je travaille à la Banque centrale. Il dit, je vous le jure, où un fait, en matière d'argent. Si vous savez ce qui se passe en matière d'argent, mais qu'il y la banque centrale Il y a plus d'argent. Il dit, ok. Oui, peut-être ma mais je vais t'envoyer les documents. Il dit, OK, je vais lire les documents qu'elle m'a envoyé. Voilà, d'abord, il dit, voilà ça, Eric, c'est ça même, Eric. Il dit, du jamais vu dans le système économique en Guinée. J'ai lu, hein, du jamais vu dans le système économique en Guinée. 34 milliards de francs guinéens L'endettement de la Banque Centrale vers le Trésor Guinéen. J'ai dit, écoutez très bien, 34 milliards, je n'ai jamais vu la dette de la Banque Centrale envers le Trésor public. 34 milliards. Je vais continuer. C'est expliqué quoi. Il n'y a plus d'argent. Mamadi s'est engagé. Lorsqu'il a été informé, Mamadi s'est engagé à payer les montants comme il a trouvé l'argent dans la réalisation de plusieurs projets. Il s'est engagé à payer l'argent. Doumbouya s'est engagé à payer l'argent. Et où il va enlever l'argent là Vous savez, les projets du professeur Fakonde, les projets de Dr Kassori, tous les projets là ont été déjà financés. L'argent était déjà à Conakry. Donc, ils ont, ils ont lancé l'exécution de beaucoup de projets. C'est là-bas, merci beaucoup eh, à Azadouan, depuis Hollande, cette... c'est là-bas qu'il va prendre l'argent pour payer. Parce que s'il ne paye pas, les fonctionnaires ne seront pas payés. C'est le ramadan qui arrive comme ça. Et si on vous dit le montant du hajj, c'est pour aller à la Mecque. Moi je dirais, on est loin d'abord de là-bas. Vous avez vu, pour, la, pour le Mali, comment à faire assez de bruit, cette année-là. Pour aller à la Mecque, il faut payer 4 millions de francs CFA. Évaluer 4 millions de francs CFA en francs guinéens, pour aller au Mali, du Mali, pour, aller, pour la Côte d'Ivoire, c'est 2 millions. 500 Cette année. Et pour la Guinée, ce sera combien L'année passée, c'était 60 millions bas. Cette année-là, vous allez entendre 100 millions pour aller à la Mecque. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, Mamadi s'est engagé à payer le montant. Comme oui. il a trouvé de l'argent dans la raison des projets, la formule était, la formule, la dame m'a expliqué comment on fait à la Banque centrale. La formule était de laisser les banques payer à la place de l'État guinéen. Et l'État allait rembourser au fur et à mesure. Ça, c'est le système. C'est les banques qui devaient payer et que l'État rembourse les banques petit à petit, avec les recettes douanières et portuaires. Donc, comme il a l'intention de rester au pouvoir, il a mis le système économique en lambeau. Même payer les salaires de nos jours, il faut le paiement à 50% de, de certaines banques pour payer les salaires-là. Les banques doivent payer 50 et l'État paye 50. Hum. Et voilà ce qui s'est passé. Ce qui devient très intéressant. Voilà. Comme la, ou les banques qui paient, je prends. Il y a la Société Générale des Banques. La Société Générale des Banques. Et certaines banques comme UBA. Mais UBA refuse de payer si l'État ne vit pas les salaires. Le problème, c'est au niveau de UBA. UBA était très clair. Ils disent qu'ils ne vont pas payer. Parce que Gomu a envoyé un document, les banques doivent venir en aide. 50-50, 50-50. 50-50. Donc la Société Générale des Banques, merci beaucoup, Emergence. La Société Générale des Banques, oui, va payer, mais la seule banque ne peut pas payer moitié. Donc l'État n'a plus d'argent. Parce que si tu entends, on paye 50-50, c'est l'État qui doit payer une partie, la, les banques payent une partie, et l'État les rembourse petit à petit. Mais là, là, l'État n'a pas d'argent. Comment ils vont prendre? D'abord, payer. Et ce qui est très grave, Uber a dit qu'il ne payent pas tant que l'État ne vire pas le salaire. Et qui doit virer le salaire? Les fonctionnaires, qui doit virer? La banque qui doit virer n'a pas d'argent. Comment ça va se passer? Ça, c'est un. Je continue. Ça, c'est un, hein Voilà. On dit, voilà. Je continue. Moi, je vais, vais lire. Voilà. On dit, il refuse de payer si l'État ne vit pas les salaires. Et Mamadi Doumbouya, quelque part, je me dis qu'il est cuit. Voilà. C'est dramatique. Même les deux transitions de Dadis et Sekouba n'ont pas endetté le trésor de cette manière. Il était à 9 000, 9 000 milliards. Et le CNRG est à 34 000 milliards. C'est 34 000 milliards aujourd'hui. Si les gens la durent, la famine s'installera en Guinée. Et M. Benito, je vous le dis, et si voilà M. Benito, aujourd'hui, si je vous dis que les responsables de la Banque Centrale et le ministère de l'Économie euh, de des Finances et du Budget ont convoqué d'urgence une réunion qui doit aboutir à chercher une solution par rapport à ça. Mais qui va s'engager à payer cet argent Seul la liquidité peut paye, payer cet argent-là. Euh, une seule personne a cette liquidité, c'est Mamadi Dumbuya. Mais où il va lever 34 000 milliards Où il va lever 34 000 milliards Donc, ceux qui ont commencé, vous, vous savez là où se trouve le problème c'est que les sociétés qui avaient souscrit pour exécuter les projets du gouvernement les ministères avaient demandé à ces sociétés de donner les parts c'est-à-dire de, de commencer les activités de faire les projets en attendant maintenant l'état viendra en appui l'état viendra, l'état paiera sa part les gens là ont engagé leur argent dans les routes, dans les ponts dans, dans beaucoup d'activités maintenant, comment l'état viendra en aide Ceci-là aussi auront des problèmes. J'ai vu le poste même d'un ingénieur. qui dit, mais c'est cuit en Guinée. Ça, ce sera un, un gros problème. Ça, là, c'est plus que les manifestations même. Parce que là, là, il y aura un blocus quelque part. La seule personne qui peut débloquer ça, là, c'est lui Dumbuya. Mais où il va lever 34 000 milliards C'est aller prendre les projets de tous les, tous les projets du professeur Fakonde venir mettre l'argent dans la main de la Banque Centrale. Mais qui a pris de l'argent Maintenant, qui a pris de l'argent Oui, c'est ce qu'on dit. Parce que, je dis, ils ont pris tout l'argent qui est à la Banque Centrale. Dès qu'ils sont arrivés là, ils ont pris tout l'argent. Ils ne sont pas expérimentés, ils ne connaissent rien. C'est ça, Ali Keta, où est passé l'argent Donc, chers frères et sœurs, voilà la situation de la Banque Centrale. Aujourd'hui, la Banque Centrale est endettée d'une valeur de 34 000 milliards. Je dis bien 34 000 milliards. C'est ce que la Banque Centrale doit aujourd'hui au trésor, il n'y a pas d'argent. Dumbia s'est engagé à payer, lui dit qu'il va payer. Comme il a les projets autres, les, tout là, hein? les projets que eux n'ont pas créé hein? c'est les projets qu'ils ont trouvés sur place, et des projets qui sont déjà financés. Des projets qui sont déjà financés. L'argent des projets, c'est tout là-bas. Normalement, on ne prend pas l'argent des projets pour venir boucher un trou de paiement, de salaire et autres. Mais c'est ce qu'il va faire. Le gars ne sort plus. Hein? Promenade là. Est-ce que vous entendez les gens cause de ça, là, il n'a pas fait le bain de foule avec, euh, avec Ronaldinho. J'ai dit c'est très chaud dans sa main, c'est même pas un problème de coup d'état. L'économie est à terre. C'est des gens. Aujourd'hui, Moussa Sissé était en Europe. L'ambassadeur de femmes l'a aidé à partir en Europe. Ils l'ont promis qu'il peut avoir des financements. Il est parti, il est revenu même vite. Vous savez, quand on vous dit qu'aucune institution financière sérieuse ne va financer notre pays. Donc, vous voulez rester dans ça là 24 mois, plus, parce qu'il fera 24 mois et plus. Il fera 24 mois et plus. C'est ce qu'il va faire. Alors, c'est très grave. Et je vais te dire, tu dis, je dis ce que tu as dit, Ali Touré. Parce qu'aujourd'hui là, moi je ne parlerai pas de, de la fille là, parce qu'elle m'a écrit, ta copine l'a m'a écrit, mais moi je ne parlerai pas de ça. Voilà la fille qui était avec toi dans la chambre et autres là, non, je ne parlerai pas de ça, hein? je ne parlerai même pas de ça. Attends, moi-même je... Attends, attends, attends, où ça est Attendez, attendez, non attends, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, voilà ce que tu as écrit ce que tu as écrit, tu dis ce que toi tu as écrit parce que ce que tu as écrit là nous nous avons pris ça nous gardons parce que c'est signé de toi, parce que ce que tu viens de dire là, ça, ça, ça sera tenu injustice, justice, docteur sort indemne, docteur n'est pas mort, et nous, nous avons le pouvoir, ou bien n'importe quel président, si seulement c'est pas la jeune là, qui répondra un jour devant la justice, sois sûr de ça voilà ce que tu as dit, à Touré. Ali Touré, à propos de Kassori. J'attends de constater son absence. Il n'a pas perdu la voix, ni lui. Il est en possession de toutes ses facultés et organes de sens. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Donc, s'il si ne se présente pas là, c'est ce que Maître Breti a dit, il faut aller le condamner. Condamne-le, la Cour suprême est là. faut dire, il faut faire une... Comme vous avez commencé par Traoré de faire. Mais ça là, le test là, nous le gardons. Nous gardons le test là pour nous. Nous gardons le test là pour nous. Parce que tu dis, j'attends de constater son absence. Il n'a pas perdu la voix, ni lui. Il est en possession de toutes ses facultés et organes de sens. Et tu détiens le document. Toi, tu détiens le document de l'hôpital. Les médecins t'ont remis le document de l'hôpital. Devant le monde entier, tu dis que Kasori est en état. Tu dis que il détient toutes ses facultés et organes de sens. Et tu sais qu'il a mal au genou. Je sais pourquoi tu as parlé d'organes de, de sens. Parce que concernant les deux pieds-là, le rapport médical que tu as là, tu as attaqué le rapport médical. Et là où il est là, c'est un hôpital indépendant, c'est une clinique indépendante. Mais nous le disons devant le monde entier. Mais nous, on ne te répond pas. On ne te répond pas parce que voilà... Tu n'as pas d'argent à la banque centrale. Un, hein, Tu n'as pas d'argent à la banque centrale. Hein? Deuxièmement, ce qui me plaît, c'est Doumbouya là. C'est que vous et Doumbouya là, vous n'avez pas la même vision. Vous, les escrocs Doumbouya là, les à côté de Doumbouya là. J'ai dit, ce qui me plaît, c'est que Doumbouya ne vous dit pas dans quoi il est. Et vous, vous êtes agité, c'est-à-dire vous êtes agité, vous êtes en train de faire du mal aux gens. Doumbouya, lui, il sait dans quoi il est. Lui, il sait dans quoi il est, mais vous, vous êtes en train de faire du mal aux gens. D'unguya connaît son sort, lui connaît son sort. Soit il va terminer à la CPI ou bien à la cour d'Aoussa, la cour africaine, la justice africaine d'Aoussa. C'est entre les deux parce qu'aucune juridiction en Guinée ne peut le juger par rapport au crime, tellement qu'il y a eu crime. Mais pour le moment, nous nous occupons de problèmes d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires vous êtes prêt à prendre des milliards pour payer de 50 bœufs, lever un sacrifice pour un assassin. Moi, je vous ai dit, Dieu là, Dieu ne prend pas le sacrifice d'un assassin. Même si vous tuez mille bœufs, lui là, c'est un assassin. Dieu même le sait que c'est un criminel. Prenez un humain, enterrez le vivant pour lui. Rien ne va l'empêcher. Rien ne va empêcher Dieu de le mater à la hauteur de sa faute c'est un négrat, l'emballe le fils de Ça, c'est deuxièmement, d'éliminer le mot Aujourd'hui, on me fait comprendre, devant nous parlons de ça, au sein du Bata. c'est pas le Bata qui est en train de tuer les gens. On m'a tout expliqué, ce qui se passe au Bata. Il y a des jeunes du Bata là qui sont sous commandement immédiat de Sangaré. Sangara est téléguidé par Ijamin parce que Doumbia, si tu n'es pas intelligent là, c'est ce qu'ils ont fait au procès Alpha Condé. Même Namoula, quand il tue les gens, on donne les armes aux gens pour les tuer. Tuer à tuer le nombre de morts et élevé, on met tout ça sur Alpha Condé. C'est ce qu'ils sont en train de te faire comme ça. Il y a des officiers supérieurs qui sont autour de toi, qui sont en train d'armer les gens pour, les tuer, pour tuer la population, afin qu'on dise voilà le nombre. Et pourtant c'est vrai, c'est toi. Regardez le petit qui a pris une balle dans la poitrine. Il n'était pas en train de manifester, c'était la nuit. C'est-à-dire qu'il y, y a un escadron de la mort. Je me rappelle, le journaliste des de grandes le Kissien, a parlé de ça. Mais comme ils ont refusé de le prendre, le demander, parce qu'il dit qu'il y a des miliciens, il y a des hommes armés qui ne sont pas de l'armée guinéenne, qui sont dans la capitale et qui sont identifiés. Il a dit ça devant le monde entier. Et personne ne l'a appelé pour le demander où se trouve ces sens-là Dans quel coup se trouve Moi, je vous ai dit et je le répète encore. Moi, j'ai mes preuves ici. J'ai les photos dans mon téléphone. Il n'y a pas un officier supérieur. Il n'y a pas un officier supérieur qui n'a pas les jeunes venus de son village armés dans la cour. Il n'y en a pas. C'est un frère du bata qui me l'a dit. Il dit, « Mon bas à Kanato. » Je ne suis pas le cas. Ce sera l'ambassade, mon amour. Je ne suis pas le cas. grand, je ne suis pas Miliciens, escadrons, et nous Parce que les militaires, m'ara, policiers, m'ara, sommes dans na officiers radiers, les villages. Nous sommes je t'informe, je suis du bâtard. Ma photo, Ranima, ma photo, Mato. Ma matricule, Je sais que vous êtes informé. Aranima, si tu veux. Moi, là. Mourir barakana. la barakana, Elle va bien, moi Mourir par le Donc, portez-vous très bien. En tout cas, il n'y a pas d'argent à la Banque Centrale. La Banque Centrale doit, doit 34 000 milliards. D'où il y a dit qu'il va payer. Quand vous regardez, vous avez vu, il, il a volé l'argent de la Guinée. Il s'est engagé à payer l'argent là. Donc, le type a pris, le type a 34 000 milliards. Il dit qu'il va payer. Il dit qu'il va payer. Il a convoqué une réunion. Regardez, cher PEPRO, Lui, il dit qu'il va payer les 34 000 milliards. Mais où est passé cet argent? Qui a pris cet argent? Les gens ont monté des faux projets et envoyé, ils ont débloqué l'argent à la Banque Centrale. Ils se sont partagés. Les deux conteneurs de tunique et diamine a acheté. C'était à court, combien de milliards? Plus de 10 milliards de conteneurs de tenue. Plus de 10 milliards. C'est-à-dire, on monte un projet, on envoie, on dit décaisser. On dit c'est Amara qui a signé, on décaisse. Tu trouves que 5, 7, 8 milliards. C'est voilà comment ils ont sorti l'argent. Maintenant, les coupons sont là. Les coupons sont à la Banque Centrale. Les noms des gens sont dessus. C'est qui ont sorti de l'argent. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait un scandale, lui dit non, lui. Voilà. Et lui. Directement, elle est au Niger. Elle assiste à la conférence de, de quoi sur l'esclavage. Il travaille avec une ONG internationale, elle Il travaille avec une ONG internationale. Vous comprenez Donc Ali Touré, Ole, Radio, il y a Bombafaran, Quand y les yeux, les oreilles, là, tout, il n'y a pas de problème. Tout l'argent qui était à la Banque c'est qu'ils ont pris le 5 septembre. Là. Personne L'or qui était là-bas, l'or, il y avait plus de 9 kilos de. Il y, avait, il y avait beaucoup, même sur le président, il y avait beaucoup de choses ils ont tout volé. Maintenant, ils ont tout mis sur Alia. On avait dit que c'est Alia qui avait volé. Voilà, maintenant, le type dit que lui seul, il va payer 34 000 milliards. C'est ce que lui dit. Vous êtes, oui, vous êtes là. Moi, je pense que nos politiciens les plus aguerris, ceux qui connaissent la politique là, ont compris que le type était venu, c'est avec, avec certains jeunes, de un groupe mafieux, qui est, qui est venu uniquement pour prendre l'argent s'enrichir sans, sans et puis partir. On dit non, le vieux est malade et bien il va mourir avant qu'il y, y ait un chef d'état. On va prendre, on va organiser une transition, prendre l'argent et partir. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils ont pris goût au pouvoir. Tout ce qui a été prévu là, c'est pas comme ça. Donc, ils ont échoué actuellement là. Ils ont des soucis. Donc, portez-vous très bien. Demain, nous allons revenir sur ces, ces miliciens et les, escal les escalons de la mort et tout ils sont en train de tuer les gens. Aujourd'hui là, selon le frère là, il va m'envoyer les photos, ils sont en train de préparer les escadrons de la mort pour les différentes marches. Ce n'est pas le vin seulement, pour les intimider, pour dire on va vous assassiner. Donc portez-vous bien, en attendant ils ont des listes des gens. Selon le frère là, ils se promène avec une liste de personnes. Ils ont des listes. Donc à l'île il à Bomba, parce que tout On t'a pris trois sous-sous Et puis pas sous sous seulement qui vient de la même province de Kasori. On dit non, c'est Kassouri contre Kassori. C'est-à-dire, Fourikaria contre Fourikaria. Comme il a fait pour Gawal, il a pris Gawal contre ses loups. On dit c'est Peul contre Peul. Ce n'est pas Ibrahim Sur bangoura il a pris comme ça pour casser les bâtiments des gens. Ibrahim Sur bangoura qui faisait partie des sept salopards, est resté vivant dans le gouvernement. Ils sont allés récupérer la maison. Il a accepté qu'on revende la maison de l'ensemble à un individu. Il y a tellement de maisons à Conakry, il y a tellement de places à Conakry. Lui n'a pas vu la maison de quelqu'un. Si ce n'est pas la maison de de account, le père à son âme, Alpha Condé ne l'a jamais fait. Et je sais que ce que Alpha Condé a fait pour les enfants de l'ancien account, ils sont reconnaissants. Moi j'aime ça. Les enfants de l'ancien account sont reconnaissants envers fait le procès Alpha Condé. Ousmane, on compte, il l'a pris comme son père. C'était son père. Donc portez-vous très bien. À demain.